Aujourd'hui, un solidaire en action spécial secteur bancaire. On a reçu des vidéos de nos camarades de Sud-BPCE, de Sud-CAM et de Sud-PTT. C'est parti. Solidaire en action. En action. Bonjour Simon. Euh, donc, pour Sud-Solidaire-BPCE dans les caisses d'épargne. Dans les services administratifs, le télétravail a de suite été mis en place pour quasiment l'ensemble du personnel. Les vraies difficultés que l'on a rencontrées, c'est dans les agences où les salariés sont au contact de la clientèle. Agences fermées, filtrantes, qui ne laissent entrer qu'une certaine catégorie de clientèle et dont les professionnels, par exemple, ceux qui, et aussi ceux qui n'ont pas de, de moyens de paiement. Sur les 14 caisses d'épargne régionales, seules 3 ou 4 ont pris des décisions dès le début qui étaient convenables. Dans les autres, Sud Solidaire BPCE a, dit, a dû intervenir sur beaucoup, beaucoup de sujets. Par exemple, euh, il n'y a toujours pas de masque dans la caisse d'épargne où je travaille. La caisse d'épargne, Aquitaine, à -à Poitou, Charente. Ça, c'est inacceptable. Euh, beaucoup, beaucoup de salariés sont obligés euh, de s'acheter eux-mêmes leur matériel, lingettes, gants, masques, euh, etc. Euh, notamment, euh, les plexiglas aussi, qui ont été livrés pour protéger euh, dans les agences, ne sont pas aux normes. On a dû faire intervenir l'inspection du travail pour euh, être équipé de matériel, respectant les normes. Euh, le nettoyage aussi qui n'a pas lieu pour diverses raisons. Ce sont nos collègues, ce sont nous-mêmes qui devons nettoyer euh, le, nos, nos lieux de travail. Euh, autre exemple aussi euh, d'intervention du syndicat sur les menaces exercées sur les salariés qui ont voulu euh, faire euh, valoir leurs droits de retrait. Les problèmes aussi sur les jours de congé imposés, euh, où il n'y a pas eu d'accord de signer avec, euh, avec les, les, les directions pression commerciale aussi pour vendre coûte que coûte, allant même jusqu'à demander de vendre des assurances obsèques, c'est ignoble. Voilà. Euh, donc là, actuellement, le, les difficultés et, et la vigilance du syndicat Sud solidaire, c'est... Euh, on a rappelé à la direction, bien évidemment, leurs obligations de résultat en matière de préservation de la santé de l'ensemble des salariés. Et là où nous, nous allons être hyper vigilants, parce qu'au vu de tout ce qui s'est passé dans la période de confinement, sur la période de sortie de, de, de confinement, nous n'avons aucune confiance dans ce qui va se passer. Et notre principale préoccupation, c'est bien évidemment l'avis de nos collègues. La question que nous pose la grande majorité des collègues est la suivante. Le Crédit Agricole a-t-il fait nécessaire pour garantir la sécurité de ses salariés durant cette crise sanitaire Pour notre syndicat, la réponse est oui. Certes, il y a pu avoir ici ou là quelques ratés, mais dans un contexte totalement inédit, l'entreprise a su prendre rapidement les mesures qui s'imposaient. Cela s'explique notamment par les échanges réguliers qui sont instaurés entre les directions, la Fédération nationale et les organisations syndicales, dont Sud-Camon. Pour autant, pas question pour nos équipes syndicales de s'endormir sur nos lauriers. Nous restons vigilants et pleinement mobilisés pour garantir à nos collègues des conditions de travail optimales et défendre au mieux leurs intérêts. Donc après une phase de confinement qui a été très compliquée à, à gérer pour les collègues du réseau des bureaux de poste à qui on a demandé de venir travailler... Parfois, presque normalement, euh, là, on entame la phase de déconfinement qui risque, elle aussi, d'être très, très difficile euh, de par les, les décisions qui sont prises par les directions, que ce soit de la banque ou, ou du réseau des bureaux de poste. Euh, pour nous, à Sud-PTT, la priorité, c'est, et ça restera, la santé et la sécurité de nos collègues, chose qui ne semble pas vraiment être partagée par, la par les directions, puisque, elles leur objectif, c'est simplement le retour à une activité euh, à marche forcée, euh, donc notamment avec le retour de, du temps de travail à 35 heures euh, très très rapidement et pour l'ensemble du personnel. Euh, il faut aussi réouvrir les bureaux de poste. Donc là aujourd'hui, il y a à peu près 5000 bureaux de poste qui sont ouverts. À la fin du mois, l'objectif euh, des directions, c'est qu'il y ait 7000 bureaux de poste qui soient ouverts, euh, ce qui implique donc forcément voilà, une augmentation du temps de travail pour tout le monde, beaucoup moins de repos, voire plus du tout de repos pour certains, pour certains collègues. Pour les conseillers et les conseillères bancaires, euh, le télétravail va se maintenir, alors là encore une fois, dans des conditions que, euh, qui, qui, sont, qui sont assez déplorables et pour les, pour les autres et puis même pour ceux qui ont pu bénéficier du télétravail, euh, c'est le retour des entretiens en face à face dans les bureaux des conseillers bancaires avec l'installation de, de vitres en plexiglas mais avec énormément de questions qui restent en suspens comme la question du nettoyage de ces plexiglas, qui va s'en charger, euh, dans quelles conditions L'aération des bureaux aussi des conseillers bancaires qui, pour beaucoup, sont très exigus, sans aération, sans fenêtre, avec parfois, dans le meilleur des cas, une climatisation, mais dont on ne sait pas encore si elle, si elle pourra être utilisée ça laisse beaucoup voilà, de questions et d'interrogations et surtout des craintes pour, pour les collègues dans, dans les bureaux de poste. Et surtout, c'est le retour des pressions commerciales, donc des challenges, des objectifs, la course aux chiffres, la course aux résultats. Voilà, il faut rattraper la période de creux économique que, que les directions déplorent, bien évidemment. Euh, pour nous, à Sud PTT, bien évidemment, on dénonce cette course au profit, euh, cette crise, euh, crise n'est pas du tout le moment de, de, voilà, de, de, de compter, de, de s'objectiver, de, de courir après des résultats commerciaux. Il faut vraiment que tout, tout le monde se remette en question. Euh, cette crise, elle doit, elle doit pouvoir provoquer un changement profond euh, dans, dans le système qu'on connaît actuellement. Euh, ça passe notamment par réfléchir au système bancaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui... Qui ne, peut plus durer, euh, qui ne peut plus durer tant pour les salariés que pour les usagers et les usagères des banques. Il faut vraiment voilà, se poser maintenant, urgentement, la question d'un service public bancaire euh, pour toutes et tous, euh, pour les salariés comme pour les usagers et les usagères. Solidaire. en action. En, en action. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt les camarades.